Dans cette vidéo, nous allons reprendre la définition des puissances ainsi que leurs principales propriétés appliquées au cas particulier du nombre 10. Utilisons tout d'abord la définition. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire 100. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Et 10 puissance 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10000. On remarque que les écritures décimales de ces puissances de 10 comportent un nombre de 0 égal à l'exposant. D'une manière générale, si n est supérieur ou égal à 2, alors l'écriture décimale de 10 puissance n est un 1 suivi de n0. Par exemple, 10 puissance 9 s'écrit avec un 1 suivi de 9 0, et c'est 1 milliard. Continuons avec différentes propriétés du cours sur les puissances. Avec celle-ci pour commencer. Si on remplace A par 10, alors on obtient 10 puissance 1 égale 10. C'est le premier résultat à retenir. Avec celle-là, si on remplace A par 10, alors on obtient 10 puissance 0 égale 1, qui est le deuxième résultat important. Enfin, avec cette dernière, si on remplace A par 10, alors on obtient... 10 puissance moins n qui est égal à 1 sur 10 puissance n, c'est-à-dire l'inverse de 10 puissance n. C'est le troisième résultat à savoir mobiliser. Reprenons cette dernière propriété et regardons les résultats obtenus pour les premières valeurs de n. Si on remplace n par 1, alors on obtient 10 puissance moins 1 qui est égal à 1 sur 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 dixième. Si on remplace n par 2, alors on obtient 10 puissance moins 2 qui est égal à 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 centième. Si on remplace enfin n par 3, alors on obtient 10 puissance moins 3 qui est égal à 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 millième. On remarque que l'écriture décimale de 10 puissance moins n est de la forme 0,0 suivie de plein de 0, puis d'un 1 avec n chiffres après la virgule. Par exemple, 10 puissance moins 6 s'écrit ainsi. Il y a bien 6 chiffres après la virgule, et c'est un millionième. Pour conclure cette première idée, récapitulons l'ensemble des résultats précédents dans le tableau suivant, qui s'étend aussi loin qu'on le souhaite, à gauche et à droite. Sur la première ligne, on trouve l'écriture sous forme d'une puissance de 10 sur la deuxième, l'exposant, sur la troisième, une écriture fractionnaire et sur la dernière, l'écriture décimale. On retrouve dans ce tableau les principaux résultats énoncés précédemment. Notons pour terminer le lien étroit qui existe entre les puissances de 10 et les préfixes d'unité. Par exemple, le préfixe d'k, signifiant 10 fois plus grand, est associé à 10 puissance 1. Autrement dit, un décamètre, c'est 10 puissance 1 mètre. Le préfixe kilo, signifiant 1000 fois plus grand, est associé à 10 puissance 3. Autrement dit, un kg c'est 10 puissance 3 grammes. De la même manière, pour les sous-multiples, le préfixe senti, signifiant 100 fois plus petit, est associé à 10 puissance moins 2. Autrement dit, un centilitre, c'est 10 puissance moins 2 litres. On peut récapituler ces résultats dans le tableau suivant. Ils met en concordance un préfixe d'unité, son symbole et la puissance de 10 associée. En conclusion, on retiendra que les puissances de 10 sont des cas particuliers de puissance qui sont faciles à travailler et à retenir.